Politiquement, on a des informations sur le plateau iranien au troisième millénaire, et il y, y a plein d'États, il y a plein de formations politiques qui devaient sûrement se taper dessus ou faire des alliances. Alors malheureusement, toutes ces informations historiques sont principalement connues par les sources qu'uniformes mésopotamiennes, qui sont donc partielles et biaisés, Mais on a, on a donc la ville de Suze, la ville d'Anzan, le Marachi qui devait être très très important. On a Tukrish, Zabchali, euh, on, Simashki, qui va jouer un rôle très important à partir de 2100. Et tous ces États ont eu un moment... Alors, on n'a pas tous les détails hein, historiques, mais ont eu à un moment donné, ils ont fait des alliances, ils sont tapés dessus, ils ont fait des alliances, ils sont tapés sur les Mésopotamiens également. Donc, on a une situation politique qui est complexe, en fait, compliquée, où il y a des euh, apparitions et disparitions d'États. Donc, non, il n'y a pas du tout voilà, d'État élamite, d'autant plus que le terme lames, c'est une projection mésopotamienne sur une réalité iranienne. Mais il y a effectivement un État de Simashki, il y a un État de Marashi, il euh, y a la ville d'Anzan, qui devait être très importante et dont on ne sait pas grand-chose encore, la ville de Suze. Voilà, mais donc, non, moi, je, je m'oppose à ces histoires de civilisation élamite ou des, des, de royaumes élamites. Non, malheureusement, on utilise toujours les concepts mésopotamiens pour euh, plaquer, euh, pour simplifier euh, quelque chose qui, en fait, qui, est, qui est compliqué. En fait, hein.